Dans l'innovation, malheureusement, tout le monde ne devient pas innovateur. Les origines sociales importent. Au cœur du processus de destruction créatrice, il faut des rentes. Pour motiver les innovateurs, j'investis in, dans l'innovation parce que j'en retire des rentes. Voilà. Et les rentes sont partagées par l'innovateur, par les, les gens qui travaillent avec lui. Et puis, d'un autre côté, il a la tentation d'utiliser ses rentes pour empêcher de, des innovations ultérieures qui, qui rendraient mais, mon innovation à moi obsolète. Et ça, c'est au cœur du débat sur euh, la croissance et les inégalités, en fait. Le problème de l'innovation, c'est que l'innovateur d'hier, une fois qu'il a innové partout, qu'il il, qu s'est répandu partout, il, devient, il peut devenir une barrière à l'innovation. Dans l'innovation, malheureusement, tout le monde ne devient pas innovateur. Les origines sociales importent. Il y a des gens potentiellement très intelligents, mais nés de parents qui n'ont pas le niveau éducatif qu'il faut, et du coup, ils ne peuvent pas devenir inventeurs comme ils auraient pu l'être s'ils étaient nés de, de familles plus privilégiées. Si vous voulez rendre la croissance plus inclusive, évidemment qu'il faut une politique d'imposition, il faut un impôt progressif,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 euh, il faut investir dans les capacités de l'administration fiscale. Cette notion de bien commun et ce, ce, ce, ce débat aujourd'hui autour du bien commun me paraît essentiel. Si les chefs d'entreprise et les entreprises demain veulent avoir une place dans la société, elles doivent agir sur, sur ces facteurs euh, d'inclusion. Comment j'inscris dans mes recrutements ceux qui n'ont pas accès Je pense qu'un des sujets majeurs en France,